Si j'ai bien compris, ça concerne une personne sur 100 en France, 700 000 personnes en tout Oui, euh, les donc... chiffres sont un peu variables, c'est de 500 000 à 700 000 et on est plutôt autour de 0,7%, mais c'est à peu près ça les chiffres. 0,7%, ouais. d'accord, ok. Euh, alors les premiers signes, c'est 85% si j'ai compris de, des diagnostics sont faits chez des 15-25 ans, c'est là que la maladie apparaît Oui, tout à fait. Donc c'est euh, okay. adolescence et jeune adulte, oui. D'accord. Oui. Qu'est-ce qui doit inquiéter Qu'est-ce qui se passe en fait C'est quoi les premiers signes Est-ce que dès l'enfance on se dit « oula lui il a une petite tendance » Est-ce que c'est une crise un jour qui révèle C'est quoi Alors il y a deux formes de déclenchement de la maladie qui sont très différentes. Il y a une forme qui est très brutale et pour laquelle il n'y a aucun signe annonciateur. C'est ce qu'on appelle le coup de tonnerre dans un ciel serein. Donc C'est un épisode psychotique très bruyant, donc avec beaucoup de délire et d'hallucination éventuellement, qui apparaît chez un adolescent qui, par ailleurs, fonctionnait normalement. Et donc ça alerte tout le monde, et ça, ça va très vite au diagnostic et à l'hôpital. Ouais. Ça, c'est la moitié des cas. Et l'autre moitié des cas, c'est des formes beaucoup plus insidieuses, qui euh, commencent sur plusieurs années. Alors c'est souvent à l'adolescence, c'est extrêmement rare que ça commence dans l'enfance. Hein. Donc c'est plutôt à partir de 14, 15, 16 ans, qu'il commence à y avoir des signes qui interrogent. Alors, ces signes, c'est le repli sur soi, beaucoup, hein, ça c'est un signe qui est très commun. Euh, la bizarrerie, un adolescent qui commence à avoir des comportements bizarres. Alors, tous les adolescents sont bizarres, mais quand les adolescents entre eux se trouvent bizarres, là, ça commence à alerter. C'est-à-dire que si les camarades trouve euh, l'adolescent euh, un peu anormal avec des intérêts euh, bizarres. Alors les intérêts, ça peut être euh, les sciences occultes, euh, le paranormal, des choses comme ça, mais de façon euh, différente, voilà des intérêts vraiment euh, poussés euh, et qui coupent euh, l'adolescent de ses amis ou de, son, de sa famille, des résultats scolaires qui commencent à s'infléchir. Donc ça, c'est les premiers euh, signes d'alerte. Et puis ensuite, il y a des signes plus spécifiques, puisque le grand enjeu, c'est de différencier ça d'une crise d'adolescence, d'un mal-être, d'une dépression. Et en fait, dans les signes spécifiques, donc ceux qui conduisent au diagnostic, dans tous les cas, c'est euh, des idées délirantes. Hein. L'adolescent qui perd le contact avec la réalité et commence à délirer, c'est le plus fréquent. Et euh, parfois, on a seulement ce qu'on appelle les symptômes négatifs, et donc euh, notamment les troubles aussi cognitifs, donc des problèmes de concentration et de mémoire, qui commence à devenir important, et ce qui rend le diagnostic compliqué à cet âge-là, c'est la consommation de cannabis. C'est pour ça qu'on alerte beaucoup là-dessus, c'est qu'on a prouvé que plus les adolescents sont consommateurs de cannabis, et plus le diagnostic est retardé, parce qu'on attribue leurs symptômes au cannabis, alors qu'en fait, en sous-jacent, la maladie s'est déjà déclenchée. Mm -hmm. le... C'est enfin, si, facteur... à la fois un facteur déclenchant et aggravant, donc ça multiplie par deux le risque de déclenchement de la maladie et ça aggrave les troubles et même chose pour le tabac, on n'en parle pas assez, le tabac à l'adolescence augmente le risque de schizophrénie et le troisième facteur qui a été identifié dans les facteurs déclenchants dans l'environnement c'est la toxoplasmose qui est donc un parasite très fréquent dans la population, c'est à 40% de la population infectée mais qui augmente lui aussi le risque de déclenchement de la schizophrénie puisque chez les les personnes qui ont des schizophrénies, c'est 70% des patients qui sont infectés sur quelqu'un qui n'avait pas, a priori, euh, ça, on peut devenir schizophrène parce qu'on a fumé trop de cannabis Alors, c'est la grande question, et on n'a pas de réponse scientifique à ça, c'est qu'on ne sait pas si la personne aurait déclenché ou non sa schizophrénie euh, sans le cannabis. Ce qu'on sait, c'est que les adolescents qui ont consommé du cannabis ont plus de risques de déclencher une schizophrénie, mais comme on ont, ils ne peuvent pas être leur propre témoin, c'est-à-dire qu'on n'a pas le même adolescent sans le cannabis pour vérifier s'il aurait déclenché ou pas la maladie, ce qu'on ouais. pense actuellement, c'est qu'en fait, ça accélère le déclenchement de la maladie, que ça donne des déclenchements plus précoces, avec des âges plus précoces, et plus la maladie arrive tôt dans la vie et plus l'impact sur le fonctionnement est important. Mm -hmm. Alors, euh, euh, c'est quoi, cool, en fait, on est très c'est génétique, il y a un schizophrène dans la famille, il y en aura par la suite, c'est environnemental, c'est quoi Toutes les maladies ont une composante génétique et environnementale, Donc, comme le diabète, l'hypertension, le ouais. cancer, il y a toujours une composante génétique, il n'y a que les maladies infectieuses qui n'ont pas de composante génétique. Dans la schizophrénie, quand on a euh, un parent qui a une schizophrénie, on a 15% de chance d'en déclencher une soi-même. Et si on a un vrai jumeau qui a une schizophrénie, c'est-à-dire quelqu'un qui a 100% de notre patrimoine génétique, on a une chance sur deux. Ce qui veut dire quand même que c'est pas 100%. Donc c'est pas une maladie à déclenchement génétique. C'est une interaction. Donc dans les gènes de vulnérabilité, contrairement à ce qu'on aurait pu penser en fait c'est des gènes de l'immunité qui sont le plus souvent retrouvés euh, facteurs de risque de schizophrénie notamment le gène du HLA le système d'histocompatibilité humain hein, qui détermine notre système immunitaire donc c'est ouais. ça qui nous fait dire que la schizophrénie est une maladie qui est très liée au système immunitaire probablement et dans Mais les cas plutôt de caractère auto-immun ou quoi de... c'est quoi de... euh... alors non, il, ce il, y a... il y a il y a comme à... le diabète quoi il y a à peu près 1% des psychoses qui sont euh, liées à des encéphalites auto-immunes, mais c'est exceptionnel, hein, donc des auto-anticorps NMDA, mais effectivement c'est un bon modèle pour comprendre les liens entre l'immunité et le déclenchement des schizophrénie, mais c'est vraiment pas la majorité des cas d'épisodes de, psychotiques. Par contre, ce que l'on sait, c'est qu'il y a 60% des patients qui ont une inflammation chronique, ça veut dire que leur corps a une activation du système immunitaire, et donc la question c'est euh, contre quoi ce corps se bat Il et y a beaucoup de choses, il y a la toxoplast qui est un facteur de risque d'inflammation, le tabac, le cannabis aussi, le surpoids, l'obésité aussi. Et tout ouais. ceci est intriqué. C'est-à-dire que l'erreur qu'on a fait initialement, c'est de penser que la schizophrénie est dans le cerveau, alors qu'en fait c'est vraiment une maladie de système, donc qui concerne l'ensemble de l'organisme, et qu'il faut prendre tous ces paramètres en compte pour le soin de la maladie. D'accord, ok. Euh, est-ce que, alors ça c'est succinct et ce pas exactement mon sujet, mais est-ce que ça se soigne dans, dans le sens où euh, est-ce qu'on peut vivre avec une schizophrénie euh, euh, contrôlée par euh, une médication euh, euh, bien prise, on va dire Alors il est très important de rappeler que la schizophrénie, ça se soigne effectivement avec des médicaments, parce qu'on a fait une étude qui montre que la plupart des personnes pensent que la schizophrénie est un trait de personnalité et que ça ne se soigne pas. Et que ouais. si ça se soigne au mieux, c'est par psychothérapie. Alors qu'en fait, il y a des médicaments. C'est une maladie qui touche le, le corps et le cerveau en particulier. Donc c'est des antipsychotiques hein, qui sont à prendre tous les jours, qui peuvent se prendre sous forme d'injection mensuelle aussi, sous forme de vaccin entre guillemets. Et puis il y a d'autres médicaments à côté de ça, notamment le la N-acétylcystéine, hein, qui est euh, le, un médicament qui est prescrit en fait en pneumologie et qu en fait qui a des propriétés antioxydantes qui ont prouvé leur efficacité dans la schizophrénie. Euh, donc il y a tout ça qui doit être pris en compte avec un suivi psychiatrique très important donc il faut vite aller au psychiatre pour le diagnostic et pour le suivi, puisque c'est vraiment une maladie qui se suit euh, par un spécialiste qui va adapter les traitements pour limiter les effets secondaires. Et donc, pour répondre à votre question, actuellement, il y a 90% des personnes qui ont des schizophrénies qui ne travaillent pas en France, mais ça, ça vient pas tant de la maladie qui, certes, a un impact sur le fonctionnement, mais qui pourrait permettre quand même un emploi euh, adapté. Ça vient plus de la stigmatisation de la maladie chez les recruteurs, notamment, qui ne veulent pas recruter de personnes qui ont des maladies maladie mentale sévère et donc c'est là-dessus qu'on a beaucoup de travail à faire au niveau collectif. D'accord, mais on peut travailler avec une schizophrénie bien contrôlée On peut complètement travailler avec une schizophrénie bien contrôlée par médicament. D'accord, ok. Euh, et on peut, euh, je veux dire, même un cas sévère euh, peut euh, ne jamais faire de, de bouffée délirante si il suit son traitement ou si oui. quand même oui, c'est l'objectif. Ouais. Hein. Donc, on sait que le risque de rechute psychotique est de 40% à 2 ans, en fait, pour des patients. Ouais. Et que ce risque augmente dès que le patient arrête son traitement. C'est la première cause de rechute. Mais c'est mm -hmm. pas la seule, en fait. Hein. Il peut y avoir des facteurs de ce qu'on appelle de déstabilisation de la maladie. Mais le traitement et l'observance du traitement est le meilleur moyen de se prémunir de la rechute. Et la majorité des patients qui prennent bien leur traitement ne feront pas de rechute. D'accord. Alors, euh, dans, les, dans les facteurs environnementaux, on va dire, il y a cette histoire de... Il y a le stress, on dit cannabis, tabac, est-ce qu'un gros stress peut aussi déclencher la maladie Et auquel cas, euh, c'est là que je parle du Covid, est-ce qu'on euh, peut considérer que les conditions de vie depuis un an peuvent favoriser des déclenchements Alors, on considère que le stress est un facteur de risque d'épisode psychotique, d'une façon générale, donc un épisode psychotique... Ça peut n'arriver qu'une seule fois et être très court, donc ce n'est pas suffisant pour poser le diagnostic de schizophrénie. Une schizophrénie, ça dure au moins six mois dans la vie, ce qui veut dire qu'il y a un facteur de risque de rechute très important de psychose. Et donc les psychoses, c'est les délires et les hallucinations essentiellement. Et donc le stress, oui, est un facteur de risque à la fois de dépression, de syndrome de stress post-traumatique et d'épisode psychotique. Donc c'est un facteur général de vulnérabilité, de santé mentale. Ensuite, c'est en fonction des personnes que ça va s'exprimer sous la forme d'une dépression ou sous la forme d'un épisode psychotique. Dans le contexte du Covid, on n'a pas les données, évidemment, on n'a pas le recul pour savoir si ça a eu un impact sur le déclenchement de la schizophrénie. Mon avis, euh, c'est qu'a priori, il y a peu de chances que ça ait eu un impact parce que les facteurs de stress sont multiples dans les déclencheurs des psychoses. Donc le Covid en est un, évidemment, mais il y a aussi... Euh, le confinement, quand on dit le Covid, d'ailleurs, c'est est ce qu'on parle de l'infection ou du confinement. Euh, il est certain que le confinement a été un gros facteur de stress pour les étudiants et que c'est l'âge auquel on déclenche euh, des schizophrénies. Euh, ensuite, euh, il est difficile de faire la part des choses entre euh, le confinement, la consommation de cannabis, le stress des examens, le décès du grand-père. Il y a beaucoup de facteurs de stress dans la vie d'un étudiant. Euh, les, les horaires de travail coupés, la consommation euh, de psychotropes, Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Qui peuvent être intercurrentes, et à mon avis, il n'y aura pas eu plus en 2020 de déclenchement d'épisodes psychotiques que les ODN. Bah... Là, par exemple, il n'y a pas une remontée de, de diagnostics. Il y a combien de diagnostics faits par an Alors, ce qui est... Euh, on n'a pas le, les données sur 2020, parce que donc, sur, les données qu'on a, c'est des données hospitalières, hein, donc c'est pour les hospitalisations. Il faut à peu près deux ans pour avoir le recul du traitement des données, le temps que ça remonte et que ce soit ah, traité ouais. au niveau national. Donc ça, on verra effectivement s'il y a eu une augmentation euh, en 2020. Par contre, on a eu des études épidémiologiques euh, qui montrent que l'infection au covid est associée à plus de déclenchement de diagnostics d'anxiété et de dépression au décours chez les personnes qui n'avaient pas d'antécédents psychiatriques mais par contre on n'a pas été démontré que ça augmentait le risque d'épisodes psychotiques. D'accord. Après vous me dites quand même que le stress c'est un facteur, et que là quand même l'étudiant, entre euh, sa solitude, sa dépression, euh, le stress inhérent à la situation, euh, le grand-père qui meurt, euh, la consommation de cannabis et de tabac pour tromper l'ennui, ça fait quand même beaucoup de stimuli euh, qui pourraient favoriser des déclenchements. Tout à fait, et c'est pour ça qu'il est important de faire de la prévention euh, chez les étudiants, de la santé mentale chez les étudiants, donc nous, on a fait une étude sur la santé mentale des étudiants en médecine hein, qui montre qu'effectivement, euh, ils sont très nombreux à être euh, exposés. Il y a un tiers des étudiants en médecine qui ont des troubles anxieux il y a un peu moins de 10 des troubles dépressifs. Euh, par contre, les troubles psychotiques sont beaucoup plus rares parce que souvent ça induit un décrochage scolaire assez rapide et les études de médecine étant très contraignantes, euh, généralement les étudiants n'arrivent pas jusque là quand ils ont des problèmes d'épisodes psychotiques mais il y en a quand même quelques-uns. Et effectivement, donc la prévention c'est d'apprendre aux étudiants comment faire face au stress et il y a beaucoup de techniques donc des techniques de respiration la technique de la cohérence cardiaque des techniques de psychologie positive des techniques basées sur la gratitude il y a énormément d'outils qu'on devrait à mon sens enseigner aux étudiants au début de leurs études pour faire face à la solitude, au changement du mode de vie, c'est souvent la première année d'études où les étudiants doivent se faire leur propre nourriture sont seuls chez eux, doivent réviser beaucoup, donc font face à une grosse pression sur le plan de la charge mentale, et donc mmh. euh, sans préparation, effectivement, c'est un cocktail explosif pour les étudiants. Là, vous parlez des étudiants, mais quand même, euh, le, le COVID, euh, c'est-à-dire que moi, ma première question, c'est quand même, est-ce que, euh, est que le confinement et le stress depuis un an n'ont-ils pas pu favoriser euh, des, des Quoi, quelque part, enfin, Je sais pas comment on appelle ça en médecine, un euh, les oui. bons termes, mais euh, voilà, je déclenche un peu plus vite, je l'aurais peut-être fait il y a deux ans, mais je déclenche. Et vous n'assistez pas à ça pour l'instant. Mais alors c'est compliqué parce qu'en fait on parle de phénomènes sur des euh, populations entières. L'incidence de la schizophrénie c'est extrêmement faible si on prend le déclenchement des nouveaux cas en fait. Euh, ouais. Donc euh, pour avoir euh, un, un ressenti clinique d'une augmentation, sachant que c'est diffus sur la France entière, c'est-à-dire ouais. que euh, chaque service va peut-être avoir un patient en plus qu'il n'en aurait eu l'année d'avant. Donc ça, ça, mmh. ne, ça ne donne pas une, un ouais. sentiment de différence, il n'y a pas comme ça une épidémie. Euh, Mais vous n'êtes pas plus inquiet que ça par rapport aux conditions de vie depuis un an, euh, sur la schizophrénie Sur les, Alors, en tout cas, les déclenchements C'est plus des, une inquiétude sur l'état de la psychiatrie et de l'impact de la crise sanitaire ouais. qui aggrave encore une situation qui était déjà très grave, c'est-à-dire que mon inquiétude, elle date pas du Covid, hein. elle date d'il y a dix ans déjà, quand je vois qu'on déconstruit complètement le service public, qu'on ferme des lits, qu'on diminue, euh, qu'il y a plein de postes vacants de médecins qui quittent l'hôpital, c'est une hémorragie euh, de médecins parce que les conditions d'exercice dans le service public sont de plus en plus euh, difficiles, c'est ça moi qui m'inquiète, et forcément ça retentit sur la qualité du soin des patients et donc mmh. le, la crise sanitaire a mis en lumière ça, mais ça je l'avais déjà signalé au moment ouais. où on m'avait demandé ce que je pensais du fait qu'on appelait les soignants des héros et qu'on les applaudissait, et qu'on leur proposait une médaille et euh, la question n'était pas de recevoir des applaudissements, mais d'avoir des moyens pour soigner les gens, et c'est la demande à la fois des patients, de leurs familles et des soignants et ça le Covid a encore plus mis l'accent là-dessus euh, euh, et on attend encore enfin, et on voit clairement que les politiques qui ont été conduites depuis 10 ans ne vont pas du tout dans ce sens-là. D'accord, euh, et des traitements pendant la crise. Elle a été imparfaite, un peu plus imparfaite que d'habitude. Le suivi, enfin on a parlé de tout ça évidemment, mais déjà, mais vous, vous ressentez qu'ils sont moins observants à cause de la crise Alors au cours du premier confinement, il y a eu des problèmes qui étaient en lien avec le fait que les médecins ne recevaient plus les patients et donc il y a eu des problèmes au niveau du renouvellement d'ordonnance. Donc ouais. chaque généraliste s'est débrouillé avec ses patients, a fait des renouvellements par mail, euh, pour les patients qui connaissaient. Après, il y a eu des patients bah, qui ont préféré euh, ne pas aller chercher euh, leur traitement et ont arrêté leur traitement. C'était des patients qui se posaient déjà à la question de l'arrêter probablement et qui se sont dit, bah, c'est l'occasion de l'arrêter puisque euh, je ne peux pas aller euh, chez mon médecin et je vais donc tester l'arrêt. Ce qui n'était pas une bonne idée. Euh, moi, je l'ai dit à tous mes patients dans le premier confinement, euh, ce n'était pas le bon moment de faire des tests sur des modifications de traitement ou des arrêts de traitement dans le contexte de stress et surtout de manque d'arrêt accès aux médecins qu'on avait à ce moment-là ouais, parce ouais, vraiment ouais. Euh, il y avait une interdiction de de recevoir les gens dans les salles d'attente autrement que pour euh, des diagnostics ouais. euh, voilà donc c'était on n'avait pas de masque enfin il y avait beaucoup de choses qui étaient très compliquées dans le premier confinement et donc euh, ça ça a probablement eu un impact après dans nos données euh, les données des médicaments elles sont encore plus difficiles euh, à obtenir que les données des hospitalisations et donc là on aura les résultats probablement plus dans 3 ou 4 ans pour savoir s'il y a eu ah plus oui, de ruptures de là. traitement, parce que c'est des données de l'assurance maladie qui sont très lourdes à traiter en fait, c'est-à-dire que pour un patient il faut traiter toutes les ordonnances et toutes les délivrances de médicaments qu'il a reçus dans l'année et donc euh, ça demande un travail de logistique énorme, donc on n'aura pas la réponse euh, rapidement. Mm -hmm. C'est-à-dire que je pense effectivement que le Covid a eu un impact sur les parcours de soins des patients et que ouais. des patients se sont retrouvés en décrochage parce qu'ils ne pouvaient plus aller à l'hôpital de jour, ils ne pouvaient plus recevoir leurs soins et ils étaient angoissés par des nouvelles très inquiétantes qu'on recevait pendant tout le premier confinement où on se disait que ça y est c'était l'apocalypse en fait donc ça les patients avec euh, des schizophrénie ou même ceux qui étaient fragiles sur le plan euh, psychologique ont été impactés par ça. Plus la question ouais. en fait de leur avenir propre parce qu'il y a eu toute la question du devenir de la génération de, euh, de du devenir professionnel des étudiants qui ne pouvaient plus aller en cours enfin il y a eu vraiment beaucoup de choses qui ont été Vous avez un gros ou en cabinet, ça oui oui ça il y a eu une, une vraie inquiétude euh, et un repli sur soi alors que justement ce sont des personnes qui ont déjà tendance à se replier sur soi euh, le problème a été justement que là où on essayait de créer du lien de la continuité euh, de, voilà tout ça est annulé les groupes de patients ont été annulés euh, donc il euh, y a eu beaucoup de soins qui ont été euh, annulés et ça ça a eu un retentissement sur la qualité euh, de la mmh. santé mentale et de la qualité de vie de nos patients ça c'est certain chez ouais, oui, ça lien, on... Et oui, oui, il y a eu des, des individus qui ont été hospitalisés dans la deuxième partie du premier confinement. En fait, on l'a vu plusieurs semaines après le début du confinement parce que souvent il y a un effet décalé, en fait, entre l'arrêt d'un traitement et le, et le risque de rechute. Et il y a eu effectivement beaucoup de patients psychiatriques qui, sont, qui se sont présentés aux urgences psychiatriques à la fin du premier confinement. Est-ce qu'il existe des formes neuronales de Covid, en fait, c'est-à-dire euh, une forme, euh, c'est comme pour le VIH, en fait, il existe des formes cérébrales qui touchent le cerveau, et est-ce qu'il y aurait des risques de déclenchement de psychose liés au Covid Ça, c'est une question scientifique qu'il y a actuellement, et pour laquelle on n'a aucune réponse, en fait. Euh, est-ce voilà déclencher des, des schizophrénies. Oui, en fait, dans les facteurs de risque de schizophrénie, je ne vous ai pas cité un virus qui est euh, le HSV, l'herpesvirus, virus, dont on retrouve une, plus de fréquence chez les patients schizophrènes. Et donc, on se pose la question pour les virus qui ont un tropisme au niveau du cerveau, est-ce que ça ne pourrait pas créer de l'inflammation au niveau du cerveau, et cette inflammation déclencherait une schizophrénie Ça, c'est une question scientifique qui se pose actuellement, mais par contre, on n'a pas de réponse euh, par rapport à ça. Oui, on fait des études, on cherche, il euh, y a une cohorte suivie ou des choses comme ça ou pas du tout? Bah on, en fait, on a des suivis de patients, euh, mais plus sur le côté euh, anxiété, dépression et syndrome de stress post-traumatique. Évidemment, s'il y a des déclenchements de psychose, on le note, mais euh, là encore, le problème c'est que l'incidence des épisodes psychotiques est tellement faible que pour montrer un effet statistique, euh, ouais, ouais. il faut vraiment des énormes bases de données. Donc il n'y a que les données euh, complètes de France qu'on aura que dans 3 ou 4 ans qui permettront de répondre à la question. Je pense que c'est euh, une bonne idée, comme on parle beaucoup de la santé des étudiants en ce moment, de, ouais. euh, de bien repérer les signes précoces de, de la maladie, notamment hein, le décrochage scolaire et euh, les bizarreries et parfois des idées qui peuvent être délirantes. Je pense au, complot, au complotisme, par exemple, hein, qui peut être un exemple ouais. de, de délire qui peut, euh, qui peut aller loin. Euh, et donc de faire attention aux jeunes qui sont repliés sur eux-mêmes. Et ça peut parfois prendre le masque d'une addiction aux jeux vidéo ou d'autres choses. Donc il faut euh, être très vigilant par rapport à ça.